Alors, trois techniques existent pour cette leçon de tir. Explique-nous. La première de ces techniques, c'est la ramasse. Donc, la, la boule en fait va aller vraiment au sol. Ça va être de l'acheter très basse. Ouais. Tu vas presque l'acheter à tes pieds, mais fort. À présent, on passe à la deuxième technique, le tir devant. Explique-nous et montre-nous surtout. Alors, le tir devant, c'est tout simple. C'est en fait, c'est toujours debout. C'est que par contre, là, la boule va aller en l'air sur 90% de la distance, Va me voir plus. Elle va être sur la boule adverse, 20-30 cm devant. Gaëtan, à présent, on passe à la dernière technique pour tirer, le tir au fer. Oui, la plus redoutable. Quand elle est bien maîtrisée, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas prendre la place de l'adversaire. Je vais la tirer, mais en fait, boule contre boule. Donc c'est carreau. Voilà, c'est un carreau.